Dans ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jésus. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Est ton nom. Puis, sans guerrier, fort dans les combat, Jéhovah est ton nom. Jéhovah. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Jéhovah est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Éternel est ton nom. Puissant, guerrier, fort dans le combat, Elohim est ton nom. Gaclivalier, est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Shalom, shalom, adorateurs et adoratrices. Encore une fois ce soir, Jéhovah me fait venir prendre la direction de ce moment d'adoration. C'est avec joie que je le fais. L'adorateur Bou Alex Sika était en train de tout faire pour se mettre en ligne, mais le réseau n'a pas voulu. Ce que le réseau euh, humain, et technologique ici-bas ne sait pas, c'est que le réseau de l'éternel ne s'arrête jamais. Le réseau de l'éternel n'est jamais rompu, quelles que soient les circonstances. C'est un réseau permanent, c'est un réseau de grâce, c'est un réseau de bénédiction. Même quand l'Internet ne marche pas chez nous, notre Dieu par le Saint-Esprit est toujours connecté. C'est pourquoi j'ai dit Jéhovah est son nom. C'est un puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Rien ne l'arrête. L'Éternel Dieu, c'est notre Papa. Il ne peut jamais rompre la communication avec nous. Et c'est pour cela que tout ce qui est ici bas est éphémère. Tout ce qui est ici bas passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera pas. Au nom puissant de Jésus ce soir, bien aimé, je crois que c'est une grâce que Dieu me fait de venir encore sur cette plateforme aujourd'hui alors que je n'étais pas programmé. Je me dis que c'est certainement ma saison d'adoration. C'est ma saison d'adoration. Dieu a quelque chose à faire, certainement. Dieu va se manifester et je crois que Dieu a quelque chose à faire à travers moi. C'est pourquoi encore une fois ce soir, sans être préparé, laissons le Saint-Esprit encore une fois nous conduire et disons-lui, Papa Yahweh, ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux.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 je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Merci éternel mon Dieu. Ton nom est un nom que nous devons continuer de glorifier quelles que soient les circonstances. Seigneur mon Dieu, nous sommes rassemblés encore une fois ce soir pour te dire Seigneur, nous glorifierons ton nom. Seigneur, mon Dieu, nous parlerons de toi. Seigneur, partout où nous allons, nous porterons notre croix. Nous ferons en sorte que cette croix éternelle, mon Dieu, on nous identifie par la croix de Christ et qu'on nous continue à nous appeler chrétiens parce que c'est cette croix-là qui nous justifie, parce que c'est cette croix qui nous identifie. Louange et honneur soient rendus à l'éternel Dieu ce soir. Bien-aimés, je viens de tomber sur un passage dans le livre de Job. Job 34, verset 1 et... À 3. à verset 1 à 3 Alléluia et ce soir j'aimerais commencer par ça, ça le, le passage m'est tombé sous les yeux et puis ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait du bien Job 30, 36 pardon, Job 36, est-ce que quelqu'un peut l'écrire Job 36, verset 1 à 3 je vais lire la parole de Dieu Job 36, verset 1 à 3 et lui, continue et dit, « Attends un peu, je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. » Verset 3, « Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. » Alléluia. Bien-aimé, je, je suis tombé par hasard là-dessus et puis j'ai compris quelque chose. La parole de Dieu dit, il a écrit « Attends un peu ». Je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Bien aimé, c'est chaque jour. Chaque jour que j'ai des paroles pour la cause de Dieu. C'est chaque jour que nous avons un témoignage de la part de Dieu. C'est toujours que nous avons des paroles qui nous montrent que nous devons rester accrochés à notre Dieu. C'est chaque jour que nous avons de quoi justifier, de pourquoi nous adorons l'éternel. C'est chaque jour que Dieu nous donne le souffle de vie oh, pour que nous puissions continuer à dire, c'est le Dieu, c'est l'unique, c'est le véritable. C'est chaque jour que nous avons des opportunités de pouvoir dire, « Seigneur, nous avons des paroles encore pour ta cause. » C'est chaque jour que Dieu nous donne l'occasion de le glorifier, de le magnifier, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il nous donne. Même lorsque nous sommes dans la tempête, de toutes les façons, il avait dit, « Même si tu es dans la tempête, même si tu passes par le feu, je suis avec toi. » Et il continue de nous donner des sujets de louange. Il continue de nous donner des paroles pour continuer de parler en sa faveur, pour continuer de dire, « Dieu, tu es grand. » Alléluia Il continue de nous donner des paroles, il continue de nous donner des opportunités pour que nous puissions dire « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. » Chaque jour, nous avons une opportunité de dire ça à notre Dieu. Nous avons une opportunité de le brandir et de dire « je porterai ma croix et je continuerai de te louer, je continuerai de t'adorer ». C'est pour cela que tout de suite, lorsque le problème technique s'est posé, je n'ai pas hésité à dire « je prends la relève ». Bien aimé, Et il va plus loin en disant « je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon créateur ». C'est vrai que Dieu n'a pas besoin qu'on prouve quoi que ce soit, ce qui le concerne. Il est Dieu, c'est un fait. Et chaque jour, la nature, rien que la création est là pour montrer que notre Dieu là, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu bon. Mais ce qui me plaît, c'est ce qu'il dit, je prendrai mes raisons de loin. C'est-à-dire que même là, là, quand tu n'as pas un témoignage selon toi immédiat, un témoignage, ce qu'on appelle grand témoignage qui nous fait crier, même si tu n'as pas un témoignage immédiat, Dieu dit, <rire> Alléluia la, la parole de Dieu dit, je prendrai mes raisons de loin, c'est-à-dire je vais aller chercher plus loin. Avant même que je ne sois conçu, la parole de Dieu dit que Dieu m'aimait déjà, il avait déjà un plan pour moi. Je prendrai mes raisons de loin parce que quel que soit ce qui m'arrive à l'instant qui a l'air de me bouleverser, Jésus a un plan pour moi. Et ce plan, ce n'est pas immédiatement là qu'il a fait ce plan. Ce plan existait avant ma création. Ce plan existait avant que je ne vienne. Il avait tout conçu. Il avait tout préparé. Il avait tout planifié. Et il était là avant la création de ce monde. C'est lui qui a tout commencé. Il n'a oh, ni commencement ni fait. On ne sait même pas à quel moment, mais ce qui est sûr, qu avant que tout cela n'existe, il était là. Donc il y a des raisons d'aller chercher nos raisons de loin et de prouver la justice de notre Créateur. Parce que notre Dieu, il est vivant. Et ce passage me parle ce soir particulièrement. Je ne l'avais pas particulièrement préparé. Je suis tombé là-dessus. J'ai ouvert ma Bible parce que je me suis dit, peut-être qu'il faut que je dise quelque chose à aux adorateurs et adoratrices, Seigneur, ce soir, et lorsque j'ai ouvert, je suis tombé sur ce passage de Job, dans 6, versets 1 à 3, sinon moi-même habituellement, lorsque je cherche à lire la Bible, ce n'est pas dans Job que je vais chercher d'abord. Je suis tombé là-dessus, et puis ça, ça, ça, ça me parle, parce que Dieu dit, quelles que soient les circonstances, je suis en train de comprendre ce soir, Dieu dit, quelles que soient les circonstances, nous continuons de plaider pour la cause de Dieu. Nous continuons de glorifier Dieu. Nous continuons de dire à qui veut l'entendre que Dieu est bon, que Dieu est glorieux, que Dieu est merveilleux. Et de loin, nous pouvons aller chercher les raisons de très loin. Nous pouvons aller chercher les raisons déjà même depuis Golgotha, 2000 ans. Mais nous pouvons aller chercher les raisons depuis la création. Et puis dans notre vie de tous les jours, nous-mêmes, depuis que nous sommes nés, depuis que nous existons, les circonstances de notre naissance et dans notre vie, ce que Dieu fait pour nous au quotidien. Nous pouvons aller chercher les raisons de loin pour prouver la justice de notre créateur, que le nom de l'éternel soit élevé Alléluia et c'est pourquoi j'ai envie de dire à Jésus tu m'as aimé, Alléluia Alléluia Oh Jésus, tu m'as aimé comme on n'a jamais aimé tu me guides chaque jour comme une étoile dans la nuit Oh Jésus, tu m'as aimé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 comme une étoile dans la nuit. Oh Yahweh, tu m'as aimé, comme on n'a jamais aimé. Seigneur, mon Dieu, c'est mon plus grand témoignage. Tu me guides chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Papa Yahweh, tu m'as aimé, comme on n'a jamais aimé. C'est vrai, Seigneur. Mon père, ma mère ne m'a jamais aimé, comme toi tu m'as aimé. Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas plus grand T'amour, que ce que tu as manifesté, ce que tu continues de manifester pour moi. Éternel, mon Dieu, le, tu es le Dieu qui sèche mes larmes. Tu es le Dieu qui me console, Tu es le Dieu, Seigneur, qui me donne le souffle de vie. Tu es le Dieu qui a un plan glorieux pour moi. Je suis convaincue de que ce plan pour moi. Ô oh Seigneur, tu m'as aimé comme on n'a jamais aimé. Tu me guides chaque jour comme une étoile dans la nuit. Oh papa, tu m'as aimé, comme on n'a jamais aimé. Tu me guides chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Alléluia. Béni sois-tu, ô oh, roi de gloire. Tu m'as aimé au-delà de tout. Tu m'as aimé plus que tout. Tu m'as aimé au point de te sacrifier pour moi. Tu m'as aimé au point de venir verser ton sang. Tu m'as aimé au point de venir prendre ma place sur cette croix immonde. Tu m'as aimé au point, de, au point de venir te sacrifier Tu m'as aimé au point de continuer à m'aimer Quelles que soient mes imperfections Tu m'as aimé plus que tout, oh Jésus Je ne peux imaginer Combien ça coûterait À la croix, tu as pris ma place Papa, tu t'es donné Hier j'avais ce cantique dans la bouche toute la journée, quand le soir, Sophie Kofi l'a chanté, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu voulais vraiment que je le chante. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. Tu as pris ma place, Papa Yahweh, tu t'es donné. Oh Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi. Tu m'as aimé au-delà de tout. Tu m'as aimé comme on ne m'a jamais aimé. Alléluia.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 La gloire de l'éternel resplendit autour de nous comme le soleil. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont cherché à voir la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu dit qu'il est passé, il a donné d'eau, il, il, il est passé comme un, un vent léger à côté, parce que c'est difficile de voir sa gloire. C'était difficile de voir sa gloire. Mais quand Jésus est arrivé, bien aimé, à nous il a fait la grâce. Il dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire, c'est-à-dire la gloire que d'autres ont cherché qui n'ont pas pu voir. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne suffit que de croire pour voir cette gloire. Bien aimés c'est pourquoi je nous invite ce soir, je nous invite à croire tout simplement. Je nous invite à croire ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pourquoi le passage sur lequel je suis tombé continue de m'édifier. La parole de Dieu dit au Job 36, verset 2, Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh Seigneur, à la croix, tu as pris ma place. Yahweh, tu t'es donné. Ah, Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence à mes côtés. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Bien aimé, en y réfléchissant, nous avons de nombreuses raisons de continuer à dire « Notre Dieu est juste ». De continuer à dire Notre Dieu est fidèle Nous avons de nombreuses raisons Et j'aime le passage où il dit Je prendrai mes raisons de loin Parce que depuis l'éternité il est Dieu Depuis l'éternité il est bon Depuis l'éternité il nous a aimé Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Oh Jésus À la croix tu as pris ma place Papa tu t'es donné Oh Jésus, oh Jésus, je sais que tu m'aimes, oh Jésus, je sais que tu nous aimes, Yahweh, merci pour ta présence, Yahweh, merci pour ta présence, Yahweh, merci pour ton action, merci pour ta présence. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es mon papa. Tu es Dieu, tu es amour, tu es Dieu, tu es mon papa. Oh merci Seigneur parce que tu mets sur ma bouche un cantique nouveau. Gloire, gloire, gloire soit à ton nom Seigneur. Ton amour nous environs, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil.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 Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh Seigneur, tu nous as aimés. Merci pour ton plan glorieux. Bien aimé, je ne je sais pas pourquoi, je suis convaincu d'une chose. La parole de Dieu va se manifester. Le plan de Dieu pour chacun va se réaliser. Et tout de suite à cœur, ce que j'ai à cœur de te dire, Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Mon Jésus a un plan pour toi. Papa a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi, ma soeur. Yahweh a un plan pour toi. Papa a un plan toujours pour toi. Mon Jésus a un plan pour toi, Jésus a un plan pour toi, Yahweh a un plan pour toi. Ne sois pas découragé mon frère, ne sois pas attristé ma soeur, parce que Jésus a un plan pour toi, Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi Je ne sais pas par quelle stratégie, par quelle manière il va passer Mais ça, ça m'importe peu Ce que je sais, c'est que ce qu'il a dit va arriver C'est que le plan qu'il a il va se concrétiser En tout cas, moi je le crois Et sa parole dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire Bien aimé, la gloire de Dieu, il y a des gens qui ont cherché il y a des gens qui étaient proches de lui, de, de, de, de, de l'éternel Dieu, qui étaient du peuple d'Israël, qui ont cherché cette gloire, ils n'ont pas eu. Et puis nous, facilement comme ça, il vient, il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. C'est-à-dire, sa gloire est disponible. Il faut croire et puis tu vois. Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux que je te vois. Ouvre mes yeux que je vois ta gloire. Seigneur, je viens à toi. Ouvre mes yeux que je vois ta gloire. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu Yahweh Jéré, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu glorieux Seigneur mon Dieu, qui te laisse approcher, qui, qui, qui permet que nous t'approchions et qui fait de nous tes enfants, qui nous adopte, éternel mon Dieu, que ton nom soit élevé. Ouvre nos yeux ce soir que nous voyons ta gloire, ouvre nos yeux dans les heures qui suivent que nous voyons ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu nous dis simplement de croire, nous croyons, je confesse que nous croyons. Alléluia, parce que tu es Dieu. Qui peut encore dire Que tu n'es pas Seigneur Jésus, mon Rébenteur Seigneur, je crois que tu es Dieu et personne ne peut contester ta souveraineté Qui peut encore dire Que tu n'es pas Seigneur Jésus, mon rédempteur. Devant toi, tout genou fléchira au roi vêtu de gloire. Seigneur, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Oh, Jésus, mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira Au roi vêtu de gloire Seigneur tu es vêtu de gloire Alléluia Et cette gloire est disponible pour nous Qui peut encore dire Que tu n'es pas Seigneur Jésus mon Rédempteur Devant toi, tout genou fléchira. Au roi vêtu de gloire. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Non. Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand.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 Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Yahweh, mon papa Devant toi, tout genou fléchira au roi vêtu de gloire. Devant toi, tout genou fléchira au roi vêtu de gloire.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 il n'y a que toi, seul au Jésus-Christ. Seigneur, je peux le confesser. Je peux le crier, parce que c'est la réalité. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Oh yeah. Toujours prêt à me consoler, à me bénir. Il n'y a que toi, seul au Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Toujours prêt à m'apaiser, à me bénir Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ Seigneur mon Dieu, tu es grand Alléluia Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Toujours prêt à m'élever, à me bénir Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ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 qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur Jésus, mon Rédenteur. Devant toi, tout genou fléchira au roi vêtu de gloire. Alléluia. Jésus, qui peut dire que tu n'es pas Seigneur Toi qui as tout planifié pour moi. Toi qui chaque jour me manifeste ton amour, Toi qui marches avec moi chaque jour, Toi qui me tiens par la main et qui ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire, qui ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire à travers la création chaque matin, Seigneur, à travers chaque oiseau qui chante, à travers chaque feuille qui bouge, à travers chaque chose qui respire, Seigneur mon Dieu, je vois ta gloire. Et je suis convaincu d'une chose, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas encore fini avec moi.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 Alpha et Oméga Tu es Yahweh Alpha et Oméga Dis-lui, dis-lui de façon sincère Dis-lui avec tout ton cœur Dis-lui avec une attitude d'enfant de Dieu Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh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 Yahweh tu es Yahweh Alpha et Omega bien aimé reste concentré sur ta relation avec l'éternel, sur ta communication ce soir avec l'éternel et lorsque tu lui dis qu'il est Yahweh bien aimé, sens sa présence à l'instant ressens sa présence tu es Yahweh tu es Yahweh est-ce que tu peux chanter avec moi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 Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Bien-aimé, est-ce que quand tu entends de lui dire ça, tu ressens le privilège d'être l'enfant de ce, de ce, de ce Dieu-là? Est-ce que tu ressens le privilège que tu as d'être l'enfant de Papa Yahweh? Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. weh reke bakari kori omega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 et oméga. Tu es Yahweh. Alpha et oméga. Bien-aimé, imagine-toi à l'instant, au moment où tu es en train de le chanter, au moment où tu es en train de lui dire, il y a les anges qui sont en train de chanter en même temps que toi. Imagine eh, que Dieu ouvre tes oreilles que tu entends la voix des anges qui entonnent avec toi. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh! Tu es Yahweh! Nul ne peut se comparer à toi! Tu es Yahweh! Tu es Yahweh! Tu es mon papa! Tu es Yahweh! Alpha! Oh mais garé boche que de baya kante Oh que de boche que de conta yeke que de conta Re bakaya romaka ta Oh ma kante Re de boche Re ma ya kanti de conta Re que baya kante Lot Eh rimaka t'inquiets dis ma kere ba que de conta ma Oh dis che que Re kanda che de cont Tu es Yahweh Tu es Yahweh tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh Jésus, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es notre papa, tu es l'unique, tu es le véritable. Tu es Yahweh, tu es Yahweh Dieu, tu es Elohim, tu es Yahweh Nissi, tu es le Dieu de toute la terre, tu es le Dieu de toute la création, tu es le Dieu en haut, tu es le Dieu en bas, tu es le Dieu au-dessus des cieux, tu es Dieu plus bas que la terre même, parce que tout ça t'appartient. C'est là-bas, Seigneur, que tu es allé chercher la clé du séjour des morts, pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire. Éternel, mon Dieu, je te dis merci pour cette croix, où tu as crié, tout est accompli. Je te dis merci pour cette croix, où tu allais prendre ma place. Je ne peux imaginez combien ça coûterait à la croix tu as pris ma place papa tu t'es donné oh je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, tu as pris ma place Yahweh, tu t'es donné Tu t'es donné un sacrifice pour moi Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Oh, à la croix, tu as pris ma place Yahweh, tu t'es donné Tu es Yahweh tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega Bien-aimé, lève les mains vers l'éternel Et chante en même temps que les anges Et chante en même temps que les anges Et entend le refrain du cœur céleste Entend le refrain du cœur céleste ravir. Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh tu es Yahweh Tu t'es levé pour moi Tu es Yahweh Tu es Yahweh C'est ma saison d'adoration Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Alpha et Omega Tu t'es levé pour moi, oh Dieu Tu es Yahweh Alpha et Omega Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Au Roi de gloire Tu es Yahweh tu es Yahweh. L'onction de Dieu te visite là où tu es. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Encore une fois, bien-aimé. Tu es Merci pour ton action. Tu es Yahweh, alpha et Omega. Tu es Yahweh, alpha et Omega. Écoute ah. aimé, écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé.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 Personne n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Gloire à l'Éternel, Gloire Alléluia, Gloire à l'Éternel, alléluia. alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Mon Dieu s'est levé, ton Dieu s'est levé, mon Dieu s'est levé, l'Éternel s'est levé. L'Éternel aime l'adoration, il aime l'adoration, il s'est levé, Yahweh s'est levé. Il pour toi ma soeur, pour toi mon frère, Yahweh s'est levé, Yahweh s'est levé. Yahweh s'est levé, Yahweh s'est Yahweh s'est levé, Yahweh s'est levé. Crie Alléluia, crie Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Remoche de baïa. le de baïa. ba de gonta. Alléluia.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 Mon Dieu est ici, mon Dieu est ici, mon Dieu est ici, il est ici enfant de Dieu, adorateur Papa là, adorateur Papa là la gloire de Dieu resplendit, la gloire de Dieu resplendit, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour nous ce soir, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé, le roi s'est levé, le roi s'est levé, le roi s'est levé, alléluia, alléluia, celui qui a pris ta place à la croix s'est levé. Pour ta destinée alléluia gloire à l'éternel gloire au roi gloire au roi de gloire gloire au lion de Judas gloire au lion de Judas gloire à toi papa Yahweh. Yahweh. oui que les rem quand et la mâché lesquant alléluia alléluia gloire à l'éternel gloire à l'éternel tu es dieu tu es dieu tu es dieu en dehors de toi point de Dieu en dehors de toi point de dieu tu l'éternel étoile brillante du matin tu es le dieu glorieux des hébreux tu es notre dieu tu es le papa de cette plateforme oh tu es le roi de cette plateforme tu es notre papa alléluia alléluia alléluia alléluia alléluia alléluia, alléluia. gloire à toi Jésus béni soit ton sein alléluia oh roba kaya de ba Alléluia. Oh, qu'est-ce que ton nom soit élevé? Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Alléluia. Seigneur, tu nous as aimés et tu es présent. Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta gloire qui se déverse sur nous. Merci pour ta gloire qui nous environne. Merci pour ton amour qui nous environne. Merci pour ta gloire qui resplendit. Alléluia. Merci Oh, merci pour le privilège que tu nous accordes. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu, il ne dort pas. C'est un Dieu, il ne ment pas. C'est un Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous aime. Alléluia. Bien aimé, je n'étais pas programmé ce soir. Je n'avais pas particulièrement préparé quoi que ce soit. Oh, alléluia. Mais Dieu a permis qu'il y ait un problème technique pour me montrer que c'est moi qui voulais encore une fois ce soir. Dieu te bénisse, adorateur Alex. Dieu te bénisse pour les efforts que tu as faits. Dieu te bénisse pour avoir était utilisé par Dieu pour que moi je prenne la relève ce soir. C'est ma saison d'adoration, bien-aimé. Le plan de Dieu va se réaliser dans vos vies. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, adore ton Dieu chaque jour. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, oh Dieu, que nous adorons. Merci pour ta présence dans ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. L'onction de Dieu envahit ce lieu. Et ça me fait du bien. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu inonde ce lieu. Est-ce que tu le sens bien aimé La gloire de Dieu Remplit ce lieu La gloire de Dieu La gloire de mon papa Remplit ce lieu C'est pourquoi je veux crier Alléluia Oh c'est pourquoi je veux crier Alléluia Alléluia La gloire de mon papa est là la gloire de mon papa, oh la gloire de mon papa m'inonde, la gloire de mon papa inonde cette plateforme. La gloire de mon papa est là, la gloire de mon papa est là, oh pour ma destinée, Christ s'est alléluia. Gloire à ton nom Jésus, merci Yahweh, merci Yahweh pour... Oh, pour ta présence au milieu de nous. Merci éternel, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour les louanges que tu mets sur mes lèvres. Merci, Seigneur, pour les cantiques que je ne connais même pas que tu mets sur mes lèvres. Béni soit ton nom, Yahweh, toi qui t'es levé pour moi, que ton nom soit élevé. C'est vrai que je n'ai pas commencé à l'heure qu'il fallait. J'ai commencé très en retard parce que pendant ce temps, notre frère était en train de chercher la connexion qui lui a fait défaut. Mais bien aimé, puisqu'il est 22 heures passées, et que je pense que vous avez certainement d'autres euh, préoccupations pour ce soir. J'espère que ce n'est pas des préoccupations euh, humaines qui vous fatiguent, parce que tout doit être déposé au pied de la croix de l'Éternel. Mais vous avez certainement un autre programme pour ce soir. Notre Dieu est un Dieu qui veut que nous continuions de l'adorer. Lorsque nous aurons raccroché, continuez d'adorer l'Éternel Dieu. Continuons d'adorer l'Éternel Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore tout simplement et c'est ce que j'ai sur les lèvres. C'est ce que j'ai comme message pour chacun, c'est ce que j'ai comme message pour chacune. Lorsque Dieu dit de continuer à l'adorer, c'est que quelque chose de bien est programmé pour chacun de nous, pour chacune de nous. Béni soit le nom de l'Éternel. Je retiens une encore une fois, même lorsque la connexion humaine fait défaut, la connexion de Dieu, elle ne s'arrête jamais la connexion de Dieu n'est jamais défectueuse la connexion avec Dieu elle est permanente, elle est puissante elle est glorieuse, dans la connexion avec l'éternel, le Saint-Esprit le Saint-Esprit se manifeste et l'atmosphère change, que ton atmosphère soit bénie. bien aimé je vais te rappeler ce que Dieu m'a mis à cœur comme passage ce soir ce passage qui est tombé sous mes yeux alors que je n'étais même pas préparé Job 36 verset, on va prendre le verset 2 et 3, Job 36 verset 2 et 3, je vais terminer en te laissant ce passage, attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. Alléluia, bien-aimé, que le Dieu juste, que le Dieu fidèle se manifeste et que ton témoignage soit grand. Béni soit l'éternel et que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie ce soir. Amen, amen et amen.